Et je suis pas féministe. Et attends, c'est pire. Je le dis haut et fort. Et c'est même encore pire, parce que je sais que dire qu'on n'est pas féministe, c'est politiquement incorrect. Mais je m'en fiche éperdument. Alors je te préviens, hein, ce que je vais te dire ici, ça risque de secouer un peu. Je te conseille de mettre ta ceinture, de t'accrocher à ta bouée. Oui, même la bouée canard, c'est bon. Mets tes bretelles aussi, et si tu veux. Check donc les issues de secours de la pirogue, parce que on n'est jamais trop prudent. Alors non, je ne suis pas féministe. Et pourtant, j'ai eu affaire au machisme. Ouais. Pas que dans mon job. Où les femmes, il n'y en a pas beaucoup. Où il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai démarré. J'ai eu affaire au machisme un peu... Un peu... Beaucoup dégueulasse. Euh, parfois, soi-disant, pour faire de l'humour, mais... Pas forcément que. Non, je ne suis pas féministe, et pourtant j'ai essuyé la violence. Et pas que la violence, la brutalité, la maltraitance de certains hommes. Et oui, aussi, la saloperie totalement hypocrite de certaines femmes. Non, je ne suis pas féministe, et la délicatesse de beaucoup d'hommes, et aussi la douceur de nombreuses femmes ont illuminé et illuminent toujours ma route. Merci à eux, merci à elles. Je ne suis pas féministe et pourtant je me confonds chaque fois que je peux en gratitude pour des femmes comme Simone Veil, Simone de Beauvoir, Louise Weiss, Françoise Giroux qui ont ouvert la route. Je me confonds aussi en gratitude pour ces femmes qui ont bravé les barricades en mai 68. Parfois, avec les seins nus, je me confonds en gratitude pour ma grand-mère. Ma grand-mère en 1918, elle a 18 ans et elle a 18 salariés dans l'entreprise qu'elle a fondée. Oui, moi je me sens débutante niveau maternel supérieur à côté d'elle. Merci mesdames, merci de vous être battues pour que moi, mes filles, mes petites filles, leurs, leurs filles et leurs petites filles et toutes les petites filles à venir, soyons libres. Mais ce que je veux te dire... C'est que j'ai mal quand je vois ces hommes sensibles qui prennent la parole pour soutenir la cause des femmes et qui souvent, trop souvent, sont obligés de faire taire leur voix. Je pleure lorsque je vois ces hommes perdus qui ne savent plus trouver leur place. faut de modèles à suivre. Non plus de boussole, où aller entre machisme et ouverture Comment faire J'ai envie de hurler. Lorsque je vois ces femmes qui endossent des oripeaux sous prétexte de féminité. Ouais, jupe crayon, talons vertigineux, maquillage à gogo. Le kit parfait pour attirer les hommes qu'elles voudraient combattre. Non, je ne suis pas féministe. Vraiment pas. Parce que nous sommes tous nés avec deux polarités. Une polarité féminine et une polarité masculine. Qu'elles sont indissociables pour faire circuler cette énergie cette essence même de la vie. Il faut deux polarités. Je ne suis pas féministe, car même si c'est légitime, encore dans certains endroits, et je pense à des endroits où on n'aurait pas imaginé que ça redevienne légitime. Oui, je pense aux États-Unis, mais pas que. Oui, combattre, c'est légitime. Ça l'a été. Mais combattre, ça va à un moment. Écraser l'autre, c'est plutôt assez bof comme solution, non Utiliser contre le machisme les mêmes armes que celles que nous récusons, on peut peut-être trouver autre chose. Je pense que plutôt que c'est en nous reliant toutes et tous à notre puissance féminine, oui, celle de notre deuxième chakra, en nous reliant à notre intuition qui va nourrir la matérialité, à la douceur, qui ne renie pas la puissance, que nous pouvons trouver une voie. Oui messieurs, c'est en nous reliant à notre force créatrice, celle que nous avons tous, que nous pouvons imaginer, ce monde d'harmonie qu'il serait peut-être temps de se mettre à rêver. C'est en nous reliant à notre masculin sacré, celui du troisième chakra, celui de la force, la force physique ou mentale, la force qui permet de faire le bien, dans la justesse. C'est en nous reliant à cette force-là que nous pouvons bâtir ce monde de rêve. Oui, mesdames, c'est en cultivant notre essence masculine que nous pouvons protéger aussi ce que nous aimons. Nos enfants, mais pas que les abeilles, les éléphants, les poissons rouges, les arbres et la planète. Celle de nos enfants et de leurs descendants. Oui, je sens, je sais que c'est en nous reliant toutes et tous que nous pouvons trouver la voie du cœur, celle de notre quatrième chakra. Puis porter cette voix du cœur, hein, au-delà de nous, communiquer cette voix du cœur par l'intermédiaire de notre cinquième chakra, qui est aussi celui de l'écoute puis faire fleurir ça, dans ce monde en, qui nous appelle, ce monde de demain, ce monde différent. Alors, non, définitivement, je ne suis vraiment pas féministe. Mais, oui, définitivement aussi, je suis une femme. Certains disent même que je suis une sacrée bonne femme. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais j'aime être une femme. Et je suis Très curieuse de lire ce que tu penses de ça. Maintenant, si tu as envie de savoir plus sur comment cheminer pour relier tout ça, pour relier ton essence masculine et ton essence féminine, pour trouver ton féminin sacré, ton masculin sacré et les sublimer, je t'invite à regarder dans la description je t'en dis un peu plus. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao